Alors, c'est particulier parce que euh, c'est un projet euh, qui est une sorte de deuxième édition, euh, seconde édition parce que c'est pas sûr qu'il y en aura d'autres, euh, d'un du, jeu qui était sorti en 2012 euh, sous la forme d'un jeu de, de société euh, sans figurines euh, et qui, qui avait déjà une belle euh, une belle touche artistique euh, à l'époque et qui avait marqué un petit peu les gens. Donc euh, la direction artistique a tenu compte de, de ce qui avait été défini euh, sur le premier jeu, à savoir euh, un univers euh, mythologique sombre, épique, euh, euh, une réinvention dans certains aspects de, de, des images qu'on a de la mythologie, tout en restant reconnaissable. Euh, donc, quand on a, voulu, quand on a redéfini le, le, le concept de Mythic Battles pour en faire quelque chose de plus ambitieux, plus grand, on a fait appel à d'autres illustrateurs, d'autres artistes, dont certains très célèbres. Euh, on, a, on a respecté l'environnement le, qui avait déjà été défini pour le, le premier jeu, euh, tout en essayant d'imaginer euh, comment les nouveaux personnages ou les dieux, puisqu'on n'avait pas représenté de dieux dans le premier, euh, pourraient, euh, pourraient être représentés sur cette nouvelle édition. Donc c'est ça, euh, le, la, le, le mot clé c'est sombre, euh, épique, euh, reconnaissable. Euh, et c'est en fait, c'est un jeu sur la mythologie grecque, mais on voulait un aspect un petit peu euh, presque heroic fantasy. En fait, on joue vraiment des héros euh, plus grands que nature dans tous les sens du terme. Alors Stéphane Kopinski, c'est un, un artiste que j'ai toujours admiré, donc euh, en fait, euh, moi, je.. du fait de mon passé en tant que rédacteur en chef de Ravage, j'avais eu l'occasion de travailler avec lui et avec d'autres grands artistes de Games Workshop, parce que... Euh, il faut savoir que il fait partie de, pour moi, de des trois grands artistes qui ont euh, un peu révolutionné l'imagerie Games Workshop euh, en la personne de Adrian Smith qui, qui a été euh, l'illustrateur principal sur Conan euh, et les frères Kopinski, donc Karl et Stéphane Kopinski. Alors Karl Kopinski est, est très connu et notamment des euh, des amateurs de Magic parce qu'il a illustré beaucoup de cartes et que c'est vraiment un artiste euh, incroyable. Mais son frère, Stéphane Kopinski, est très très fort aussi et il a même ma préférence personnelle parce que moi je, je trouve qu'il a un côté euh, euh, moins académique que son frère, un petit peu plus moderne. Et, euh, et, et je rêvais de travailler avec lui et quand je lui ai présenté le projet que je en ai parlé, il a tout de suite accepté. Et dès les premières images qu'on a vues, on a su que c'était euh, le bon choix. Oui, absolument. Euh, devant l'ampleur de, du nombre d'illustrations à faire, il était évident qu'il fallait euh, un grand nombre d'artistes. Ça n'aurait pas été possible de tout faire faire par un, même deux, même trois illustrateurs. Et du coup, euh, on, a, on a cherché d'autres artistes, euh, parmi déjà ceux qui avaient travaillé sur Conan, et parmi ceux, euh, l'avantage c'est que c'est une coédition Mythic Battles est une coédition euh, euh, co avec Monolith et euh, on a un petit peu euh, fait profiter euh, les uns aux, des, aux autres des, des contacts que nous avions euh, donc euh, Erwan m'a recommandé certains illustrateurs, il y en a d'autres que je connaissais, euh, Fred aussi c'est Fred qui m'avait recommandé par exemple Stéphane Gantiez qui est euh, un illustrateur qui a pas mal travaillé chez Asmodé et qui, euh, qui s'en est super bien sorti et qui a fait énormément d'illustrations, c'est vraiment très très bien ce qu'il a fait, euh, on a eu euh, plein d'artistes et on a aussi euh, été en tout cas, moi, j'ai été euh, ouvert à, à la découverte de nouveaux talents et ou de, de, de gens qui, qui, qui font des belles choses. Et je suis tombé notamment sur, euh, pour moi, euh, une révélation. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore montré euh, ces illustrations, mais pour la, lors de la campagne KS, on va les voir. C'est pour moi un, un, une très, très belle surprise. C'est un, un illustrateur espagnol qui s'appelle Guillem H. Ponjilupi. Guilhem donc on l'appelle Guilhem c'est plus facile et euh, c'est un artiste barcelonais euh, qui s'est fait connaître euh, en tout cas d'un grand nombre de personnes sur Facebook en publiant euh, des images qu'il avait faites euh, de euh, Star Wars contre aliens donc en fait on voyait des Stormtroopers contre des aliens euh, des visuels absolument stupéfiants qui ont euh, qui ont enflammé euh, euh, Facebook et... Je l'ai contacté à la suite de ça, il me dit qu'il avait reçu des dizaines de, de propositions, mais comme c'est un joueur de figurines, qu'il adore euh, tout ça, il a été vraiment emballé par le projet Mythic Battles et il s'y est, est mis, il s'y est consacré. Et donc on va voir des illustrations absolument incroyables avec une technique photoréaliste, euh, des, des, des ambiances lumineuses euh, et, et un côté épique toujours euh, qui sont absolument euh, incroyables. Donc euh, voilà, on a... On a on a une grande équipe de grands artistes. On a Pascal Kidot. Tiens, Pascal Kidot m'a été recommandé par Erwan. On a en fait on a on a pris vraiment tous les illustrateurs que, que nous aimions. À chaque fois qu'on a proposé à quelqu'un d'ailleurs, ils sont venus sur le projet. Et je pense qu'au final, on aura une euh, on va dire euh, une représentation graphique très très forte. Voilà, je pense que ça devrait ça va ça va plaire. On attend de, de montrer ça. On attend le début du KS avec impatience. Alors. L'avantage euh, quand on a des bons visuels, c'est qu'en général, c'est beaucoup plus facile de, de, de, de montrer aux sculpteurs ce, ce qu'on veut parce que vraiment, ils il se basent sur, euh, sur le dessin pour, euh, pour faire une figurine qui soit le plus proche possible de, du concept euh, tout en évidemment en respectant, en gardant le style du sculpteur puisque chaque sculpteur a ses petits trucs à lui. Hein. Quand on les connaît bien, on reconnaît immédiatement une sculpture de Stéphane Simon, d'une sculpture de Yannick Kenbo d'une sculpture, sculpture de Victor Dragosani ou euh, d'une sculpture, de, sculpture des, des autres illustrateurs qu'on a, Stéphane Nguyen ou... Euh, ou Y, qui est un nouveau qu'on a également recruté. Donc, euh euh, et en plus, quand euh, on fait appel à des nouveaux sculpteurs, on montre un petit peu les premières sculptures qu'on a eues pour qu'ils euh, voient un petit peu les, les proportions. Bien entendu, on a une figurine de référence qu'on leur envoie pour être sûr que les échelles sont respectées. Euh, voilà, donc euh, euh, je dirais, euh, à partir du moment où on a une, une direction artistique, une ligne artistique qui est bien clairement définie sur les dessins, sur la sculpture, c'est assez facile. Parce qu'on fait appel à des sculpteurs qui ont l'habitude et, et, et qui vont donc euh, suivre le concept, ainsi que les, les sculptures qui ont déjà été faites. Alors, ça c'est, on va dire, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, mais... On a un tel niveau, de, de, de, en tout cas, on veut avoir un tel niveau de, de, de sculpture, de figurines, qu'on s'est dit que, que les peintres et les gens, allaient, enfin, les gens allaient avoir envie de les peindre. Et que ce serait dommage de ne pas montrer ce que ça peut donner et ne pas le montrer avec, on va dire, des, des, des pros, là aussi, là encore. Et donc, nous avons décidé de faire appel à deux peintres très réputés avec des, des techniques très différentes. On a d'un côté euh, Vlad Lyon, donc, euh, qui, euh, qui est un des, des plus grands spécialistes en France de, de la peinture à l'aérographe. Il en a fait sa spécialité. Euh, il, a été, il enseigne d'ailleurs, il, il, il donne des cours d'aérographe. De, euh, il a peint pendant des années... Euh, euh, enfin, par, avec des services de peinture des, les armées des, euh, des joueurs hein. aujourd'hui justement ils se dirigent un peu plus vers la peinture studio euh, notamment et surtout pour nous pour l'instant on espère que ça restera que pour nous et euh, donc c'est c'est une technique qui s'est énormément développée, on en parlait beaucoup dans Ravage, euh, parce qu'elle permet, quand on la maîtrise, de gagner énormément de temps de peinture. Et il y a un certain nombre d'avantages, notamment euh, dans la qualité des dégradés, euh, qui, qui sont presque invisibles à l'œil nu. Alors que la technique traditionnelle du pinceau, euh, pour arriver à des dégradés de ce niveau, il faut passer énormément de temps euh, et, et d'étapes. Donc il faut beaucoup d'étapes. Euh, donc on a Vlad et qui va nous faire les peintures, on va dire studio, celles qu'on montrera sur les, les, faut, les, les livres. On va sans doute aussi proposer des vidéos, des tutoriels pour montrer un petit peu tout ça. On aura un guide de peinture euh, qui sera incorporé à un supplément campagne qui est prévu pour le jeu. Et donc, on montrera comment peindre les figurines avec une technique à l'aérographe. Et également, on pense aux gens que ça peut intimider, parce que c'est intimidant quand même. C'est pas évident euh, l'aérographe à maîtriser euh, quand, on, quand on commence. Euh, et donc, euh, on, on va proposer également une méthode pour les débutants, très simple, pour avoir un, un rendu ce qu'on appelle tabletop, c'est-à-dire jouable, euh, niveau table de jeu. Euh, et là, on a fait appel à une technique, euh, à quelqu'un qui maîtrise une technique peinture traditionnelle, qui est euh, Martin Grandbarbe. Alors, Martin Grandbarbe va également faire un pas à pas pour montrer comment peindre les figurines euh, et obtenir un résultat jouable. Alors, simple, c'est-à-dire avec des, des, des, des, des, des peintures qui existent dans le commerce, sans avoir besoin de faire de mélange et sans passer trop de temps. Et alors, bon, évidemment, son résultat, tabletop, euh, sera évidemment... Euh, Bien supérieur à ce que la majorité des gens peuvent faire, mais il n'empêche qu'en euh, suivant ces conseils, on arrivera à peindre ces figurines et à avoir quelque chose de très correct sans passer non plus trop de temps. Voilà. Et tout ça, ça fera partie de, du supplément campagne euh, et également artbook, puisqu'on va, on va combiner tout ça dans un gros livre euh, qu'on espère euh, complet et intéressant. Alors c'est vrai que euh, sur Conan euh, ça a été fait euh, merveilleusement bien et de manière extrêmement efficace par Fred hein. donc euh, je l'ai accompagné parfois mais c'est surtout lui qui euh, qui s'est énormément euh, déplacé aux quatre coins du monde et qui a fait essayer le jeu et et c'était une très bonne idée, une très bonne méthode parce que euh, bah les gens qui ont essayé, qui savent que c'est un projet qui va venir, ils se sentent, ils font partie du projet quelque part. Déjà, ils ont été initiés, ils ne sont pas tout seuls. Euh, c'est pas juste un, un, un projet qu'on leur vend, c'est quelque chose de concret. Et en plus, ça montre qu'on croit au jeu, que ça montre qu'on n'a pas peur du jugement ou du regard des gens. Ça montre qu'on euh, veut pas faire un coup. Ça veut, on montre qu'on veut faire quelque chose de, de profond. Euh, et bien, c'est ce que je ressens aujourd'hui sur sur Mythic Battles parce que j'ai déjà beaucoup beaucoup tourné. On a on est à plus de au moment où je suis filmé, là, on doit peut-être être à 400, 450 parties à peu près, ce qui est énorme pour un, pour un, un projet sur un jeu. Beaucoup de jeux de société sortent sans avoir eu ce, ces, ces tests publics aussi, aussi gigantesques. Et, euh, et ce qu'il y ce a qui d'extraordinaire, c'est qu'on ressort de ça, ça peut être fatigant, parce que presque, pratiquement tous les week-ends, je suis sur la route euh, euh, aux quatre coins de France. Souvent, je suis invité même à dormir là-bas chez les gens, donc j'ai découvert les, les quatre coins de France, donc ça, c'est le côté très positif, mais surtout... Euh, on oublie toute fatigue et on est reboosté à mort. On se rend compte qu'on fait ça pour quelque chose. On voit la réaction des gens. On voit les gens qui découvrent les figurines pour la première fois. On les voit qui, qui essayent le jeu et qui, euh, qui prennent plaisir. On voit leur retour sur, euh, sur les forums, sur les réseaux spécialisés. C'est euh, quelque chose qui, euh, qui motive et euh, qui, euh, qui permet euh, justement de garder euh, l'énergie nécessaire pour un, un travail d'aussi longue haleine parce que c'est euh, un, encore une fois, c'est un projet colossal. Euh, Autant dans ses moyens que dans euh, que dans le temps qu'il faut y consacrer avant avant d'être prêt euh, le jour j ah ben ça euh, justement euh, petit à petit à force de, de faire de faire tous ces tours ben, on développe son, son, son petit style donc moi mon style c'est d'abord de de parler de l'univers, de faire rentrer les gens dans l'univers, leur montrer les dessins, parce que je me dis, après tout, s'ils sont là pour le Mythic Tour, s'ils se sont déplacés, s'ils ont fait l'effort le, d'être là, je veux leur donner quelque chose, et pas juste une partie. Donc je leur montre des dessins, parfois rapidement, parfois je, je, je ne les montre pas, mais pour les faire rentrer dans l'univers, pour, pour leur, les, leur de, de, avoir un petit, une petite complicité avec eux. Euh, et en général, euh, avant même de, de lancer le jeu, dès qu'ils ont vu les visuels, ils sont déjà... Euh, euh, impressionnés. C'est le mot qu'on peut, qu peut utiliser, ils sont impressionnés. Voilà. Ah, donc euh, on a hâte justement que tous ces visuels euh, soient, soient disponibles, soient enfin visibles, mais pour l'instant on ne les montrera pas avant le début du KS.